La femme guerrière. Être femme, la femme. Celle qui crée la vie, qui donne naissance, qui accompagne du mieux qu'elle le peut ce petit être pour le voir un jour prendre son envol. C'est être celle qui s'affirme et qui prétend à une place plus juste, plus reconnue dans notre société, d'égal à égal avec l'homme. C'est celle qui endosse tous les rôles que le monde lui donne en héritage depuis la nuit des temps. Mère, épouse, intendante, guérisseuse, amante, professionnelle de tous horizons. Mais c'est être aussi celle qui lutte pour une cause ou contre la maladie, voire contre son propre corps quand celui-ci refuse de l'aider à donner la vie. Sous toutes ses facettes, la femme revêt chaque jour un seul uniforme, celui de la guerrière qui vit en elle et qui depuis le centre de ses mémoires cellulaires fait remonter ce message ancestral, qu'elle doit, qu'il faut, qu'elle accomplisse son devoir, qu'elle ne flanche pas, qu'elle résiste à la pression et qu'elle fasse toujours bonne figure. Être femme... C'est donc être prise entre deux feux, celui de ne pas décevoir et de se sacrifier pour satisfaire l'extérieur, et celui de vouloir suivre sa propre voie, son propre chemin, d'accomplir une destinée qui gronde au fond de son bassin, là tout au cœur de sa matrice. Cet immense conflit intérieur qui reste parfois et pour toujours inconscient, crée de nombreux désagréments, entre envie d'être libre, mais d'être relié à l'autre, de créer son indépendance tout en appartenant à un clan. Fatigue, surmenage, abattement, manque d'estime et de confiance en soi, douleur lombaires découragement, saut d'humeur. On se coupe parfois, de ces émotions, ressentant la plupart du temps une incapacité à agir tellement prise dans ce paradoxe gravé dans nos mémoires cellulaires. Mais quand on se reconnecte à notre énergie du chakra sacré, à notre féminité, et qu'on prend réellement conscience de toutes nos contradictions, on peut libérer tout notre potentiel pour mieux nous affirmer. Respecter notre rythme biologique, notre place et accéder à une merveilleuse capacité, la créativité. Créer sa vie, la vie dont on rêve toutes, et c'est à chacune d'entre nous de l'écrire. Avec cette méditation, je vous propose de partir à la découverte de votre femme guerrière. Avant de vous installer, je vous propose d'allumer votre bougie, de vous imprégner de sa couleur orangée, d'observer quelques instants sa flamme qui danse et qui se reflète dans la cornaline et les pierres de lune. Peut-être pouvez-vous vous laisser envahir par son parfum boisé et frais. Prenez le temps de vous connecter à cette flamme. Et je vous propose de vous installer confortablement, à l'endroit de votre choix, assise ou allongée. prendre conscience de votre place dans la pièce où vous êtes installé. De prendre conscience de votre position, de vos points d'appui, l'arrière de la tête si vous êtes allongé, votre dos, votre bassin, vos muscles fessiers, vos jambes et vos pieds. Comme si tout votre poids descendait en direction du sol. Laissez votre corps devenir lourd. Très lourd. Comme s'il s'enfonçait totalement dans le support qui vous accueille. Comme si vous ne faisiez plus qu'un avec lui. C'est comme si vous vous enfonciez dans un nuage très moelleux. Un nuage orange et lumineux, rempli de poussière d'étoiles scintillantes. Ce nuage qui vous porte et vous enveloppe vous berce doucement, de gauche à droite, de droite à gauche, et sa couleur lumineuse, orange, pailletée, enveloppe d'abord vos pieds. Vos chevilles, vos mollets, vos genoux, et vos cuisses. Vos jambes sont enveloppées de cette lumière orange scintillante, laissant circuler une chaleur très douce et très agréable, venant d'étendre tous vos muscles. Prenez conscience de vos jambes détendues, de vos pieds détendus. Doucement, cette lumière orangée Pleine de chaleur douce, enveloppe votre bassin. Elle enveloppe vos hanches, vos muscles fessiers, votre périnée et s'installe dans votre bas-ventre. Sentez sa douceur s'installer en vous et laissez cette chaleur très douce, cette lumière orange monter peu à peu dans votre abdomen venant remplir chacun de vos organes puis remplir votre cage thoracique vos poumons puis votre cœur vous enveloppant totalement cette lumière chaleureuse et douce de couleur orange caresse et remplie agréablement votre dos d'abord vos lombaires puis vos vertèbres dorsales jusqu'à vos cervicales elle détend les grands muscles lombaires les grands muscles dorsaux et s'étend jusque dans votre apèse. Votre buste et votre dos sont agréablement détendus. Relâchez. Laissez monter cette chaleur à présent dans vos mains vos poignets vos avant-bras vos coudes le haut de vos bras jusque dans vos épaules vos mains et vos bras Remplis de cette lumière orange et chaleureuse, sont agréablement détendus, relâchés. Laissez monter à présent dans votre cou, dans votre nuque cette lumière orange. Remplissez votre tête. Laissez-la caresser votre visage puis vos cheveux Laissez-la vous détendre lentement, agréablement et prenez conscience de votre cou et de votre tête totalement relâchés, détendus. Prenez conscience de votre corps depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre tête, totalement détendu et relaxé. Vous baignez totalement dans la couleur orange et les senteurs réconfortantes et dynamisantes de votre bougie se connectent à votre chakra sacré au niveau de votre utérus. Comme une petite boule de lumière orange scintillant venant se poser sur votre bas-ventre. Amenant un peu plus encore dans un état de relaxation profonde. Ressentez la présence de cette boule de lumière, ce poids agréable de votre potentiel créatif en vous. Et Amenez tout au bord du sommeil, imaginez à présent que vous arrivez sur une île, une île tropicale. Observez cet endroit plein de verdure, de nuances de vert, aux fleurs colorées. Sentez votre présence dans ce cadre, sentez vos pieds dans le sable et avancez dans ce paysage, vous n'avez rien à craindre, détaillez le premier plan, peut-être le sable, les feuillages... Et avancez, avancez dans cette végétation riche et luxuriante. Laissez venir à vous les sons, peut-être des oiseaux, peut-être des insectes, le bruit de l'eau, de l'océan peut-être, d'une rivière qui coule au loin. Vous avancez et vous découvrez un village, une tribu et vous êtes accueilli par une magnifique femme couronnée de plumes aux nuances orange, orange vif à orange clair et qui porte une parure de cornaline et de pierre de lune. Cette femme magnifique, portant des tatouages tribaux, est la chef de cette tribu. Et elle vous accueille chaleureusement. Vous vous sentez immédiatement comme faisant partie de cet univers, de ce monde. Vous ne vous posez aucune question, il n'y a pas de doute, vous êtes dans votre élément. Vous avancez tranquillement sur ce chemin vous menant au cœur du village, accompagné de cette chef de tribu, Et vous découvrez plusieurs femmes. Chacune d'entre elles a une place bien définie. Vous le sentez en vous, vous l'observez. Certaines alimentent un feu, d'autres s'occupent d'enfants, d'autres encore travaillent comme des hommes. Vous sentez que l'entraide et la reliance les unes aux autres font partie de cet endroit. C'est comme si l'une sans l'autre, ce monde n'existait pas. Comme si les forces étaient partagées pour pouvoir rester solide et pleine de vitalité. Chaque femme porte également une cornaline et une pierre de lune. La chef de tribu vous explique qu'on porte une pierre orange pour la force, et une pierre blanche pour l'harmonie et la douceur. Ces paroles vous parlent, créant en vous un ressenti particulier, comme un besoin venant d'être comblé. Et puis cette femme magnifique vous propose de vous emmener dans un lieu sacré avancez avec elle sereinement tranquillement sentez-vous en confiance laissez-vous guider laissez-vous guider sur ce chemin en continuant d'observer le paysage Vous êtes à présent à la tombée de la nuit, des torches sont allumées sur ce chemin, vous sentez la terre, les feuillages qui craquent sous vos pieds. Sentez les parfums de la nuit, l'odeur des fleurs, peut-être des odeurs de feu, des odeurs de cuisine, je ne sais pas. Et avancer. Vous arrivez toutes les deux devant l'entrée d'une grotte. C'est un lieu sacré, un lieu où brûle un feu éternel, alimenté et surveillé par les hommes de la tribu. Ce qui vous étonne, car vous étiez très bien dans ce monde de femmes. La chef vous sourit et vous explique que l'homme ne peut survivre sans la femme. Et inversement, que ces deux polarités vivent dans chacune d'entre nous. C'est en les équilibrant que nous pouvons avoir accès à tout notre potentiel. Que nous pouvons vivre. En harmonie. Sentez comme ces paroles résonnent dans votre ventre, dans votre cœur. Intégrez-les, laissez-les descendre peu à peu de votre tête jusqu'à votre cœur, dans votre plexus solaire et tout au fond de votre ventre. Sentez la force que cela provoque en vous, la puissance C'est comme si cette boule lumineuse et orange venait de grossir en vous Elle prend sa place en vous Et c'est très bien ainsi La chef de tribu vous propose à présent de vous agenouiller près du feu sacré. Vous êtes dans un endroit magnifique fait de pierres oranges, blanches, grises. Toutes ces pierres semi-précieuses ornent les murs. Le feu est allumé devant vous Les hommes quittent cette salle pour vous laisser dans votre intimité. Et la femme vous explique que pour accéder au pouvoir du ventre, il faut d'abord nettoyer le pouvoir du cœur. Elle vous propose de déposer sur des papiers toutes vos contrariétés ce qui vous met à mal dans votre rôle de femme, tous les paradoxes que vous vivez au quotidien. Pour cela, il vous suffit simplement de penser à chaque élément, à chaque tracas et d'activer cette lumière orange au fond de votre ventre. Pensez à un élément dérangeant de votre vie. Cela peut être le fait de devoir tout assumer, de subir la pression, à votre travail, dans votre vie familiale, je ne sais pas, c'est à vous d'écrire votre histoire. Pensez à un élément. Et puis sur votre inspiration ce mot va s'écrire sur votre papier comme par magie et sur l'expiration je vais vous proposer de jeter ce papier dans le feu devant vous vous inspirez votre mot s'écrit sur votre papier, vous expirez, vous le jetez dans le feu, et vous recommencez autant de fois que nécessaire. Je vous laisse du temps pour cela. C'est très bien, bravo. Vous sentez-vous délivré de tout ce poids qu'on vous inflige au quotidien Que vous vous infligez également Vous pourrez répéter cet exercice chaque jour si vous en avez besoin. Maintenant que vous avez... Nettoyez le pouvoir de votre cœur que vous l'avez allégé de votre colère peut-être d'une sensation d'injustice de frustration de pression, de surmenage la chef de tribu vous remet une cornaline et une pierre de lune elle vous explique que désormais ces pierres seront vos repères retrouver trouver votre équilibre entre votre feu créateur et la douceur réparatrice dont vous avez besoin. Elle vous explique également que vos tracas ne sont pas des freins. Au contraire, lorsqu'on sait les accueillir sans jugement et lorsqu'on sait s'en débarrasser, ils deviennent comme un carburant pour avancer sur notre chemin. C'est ce que fait cette tribu pour garder sa vitalité et garder son pouvoir créateur. Vous laissez infuser ces paroles dans votre esprit, puis elles descendent dans votre cœur et dans votre ventre. Observez à présent ce feu danser devant vous. Sentez toute sa puissance. Ces flammes vous hypnotisent. Vous sentez leur force et leur puissance entrer en vous. Laissez ce feu orange couler dans vos veines. Laissez cette lumière, cette chaleur et cette couleur orange couler d'abord dans votre tête. Puis dans votre buste et votre dos, dans vos bras, et laissez-le grandir, grossir, dans votre ventre, laissez-le remplir votre chaudron de femme, votre matrice, pour que ce feu créateur s'installe en vous, s'assoie en vous. Puis il se diffuse dans vos jambes, jusque dans vos pieds, jusqu'au bout de vos orteils. Il vous appartient désormais d'entretenir ce feu au quotidien. Et vous vous sentez rempli d'un potentiel puissant, équilibré entre le désir de créer votre vie et votre besoin de vous écouter. Sentez cette nouvelle puissance en vous. Et prenez conscience qu'être une femme guerrière, c'est avant tout se connaître et se respecter. C'est connaître ses forces, ses fragilités, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on accepte, ce qu'on tolère et ce qu'on refuse. C'est accueillir les émotions qui nous traversent, sans autocritique, sans jugement. Vous pouvez tout accomplir à partir du moment où vous appliquez ce secret, le secret de cette tribu. La femme guerrière, c'est celle qui prend sa place, qui œuvre pour son plus grand bien, pour le plus grand bien de tous, en harmonie avec l'univers, en harmonie avec elle-même. Elle ne fait pas la guerre, elle incarne son pouvoir et sa puissance paisiblement. Il est maintenant temps de quitter cette magnifique tribu, symbole de votre force et de vos polarités qui s'équilibrent. Le blanc n'est rien sans le noir, le feu n'est rien sans l'eau, la terre n'est rien sans l'air. On a toujours besoin de quelque chose pour s'équilibrer. Vous allez laisser cette image, cet endroit s'évanouir dans votre esprit s'effacer peu à peu et si vous m'écoutez le soir au coucher alors vous pouvez vous laisser bercer encore un peu et glisser doucement vers un sommeil profond fait de rêves, de tribus, d'amazones d'hommes et de femmes peut-être et si vous m'écoutez en journée vous allez pouvoir, peu à peu, revenir à vous, en bougeant d'abord lentement vos pieds, puis vos mains, en vous étirant, en baillant peut-être, si vous en ressentez le besoin, en prenant une profonde inspiration, et en soufflant fortement pour dynamiser votre corps. Et lorsque vous vous sentirez totalement prête, vous pourrez revenir à vous et porter un regard neuf sur vous-même, sur votre ventre, centre de votre créativité et de tous vos pouvoirs.